quelle pollution selon vous oui. euh, Je sais des déchets dans la les... Ah, alors oui, euh, donc les déchets. Hein. Tous les déchets qu'on retrouve sur, sur la plage, en fin de compte, ils arrivent de, de la terre.